L'attente attendue Pixel Watch sortira cette année. Ça, c'est une phrase que l'on dit depuis 2016 chaque année. Alors, est-ce que cette année, en 2022, c'est la bonne année Il semblerait que oui. Oui, il semblerait que la Pixel Watch de Google sortira cette année. Je vous dis tout sur cette nouvelle montre connectée qu'on attend depuis des années. C'est parti <musique> Oui les amis, l'année dernière je vous faisais déjà une vidéo sur la Pixel Watch est-ce qu'on a eu des nouvelles rumeurs est-ce qu'on a eu des points qui se sont précisés oui, il semblerait qu'il y ait une date d'annonce, une date de présentation de cette montre connectée qu'on attend je crois depuis 5-6 ans, depuis 2016 de mémoire, alors est-ce que c'est si cette année ça devrait être, écoutez bien le 26 mai 2022 que cette Pixel Watch serait présentée au monde entier à tous ceux qui l'attendent, alors a-t-on bien fait d'attendre toutes ces années ou est-ce que Google a bien fait d'attendre toutes ces années, on le saura le 26 mai, on le saura en 2022. Mais tout laisse à penser que oui. Oui, Google n'a pas choisi du coup d'entrer dans le marché des montres connectées, qui commence à être un marché florissant pour tous les constructeurs, avant cette année. Enfin, avant d'avoir mis vraiment au point et d'avoir validé sa montre connectée. Donc on peut s'attendre à une montre connectée qui va peser dans la balance. Pour rappel, Google a racheté il y a deux ans Fitbit pour 2,1 milliards d'euros. Fitbit qui était déjà un grand nom dans les mondes connectés, orienté surtout sport et santé. Alors, est-ce que ce rachat va dans une stratégie pour pouvoir pousser le meilleur dans une Pixel Watch Ça, c'est pratiquement sûr. On ne dépense pas 2,1 milliards d'euros si on n'a pas un bon retour sur investissement, si on n'achète pas un savoir, si on n'achète pas des technologies. Alors, que peut-on attendre de cette Pixel Watch Quelles sont les dernières rumeurs Commençons par parler du design. Ce qui vraiment marrant, c'est que le design qu'on imagine depuis déjà plusieurs années sur une montre assez minimaliste, soft, avec un écran circulaire borderless, une montre avec des couleurs un peu funky, et bah c'est le design qui se dessine. Est-ce que ce design un petit peu conceptuel a inspiré vraiment Google ou est-ce que c'est Google qui a essayé de pousser ce design conceptuel pour qu'on s'imagine déjà depuis un, 2, trois ans avoir cette montre au poignet Je ne sais pas. Mais oui, la Pixel Watch devrait avoir déjà des couleurs un petit peu, comme je le disais, funky comme les Pixel Phone. On retrouvera cette palette de couleurs un petit peu pastel qu'on avait déjà imaginé et qui plaira à la plupart des gens. Vu que la montre sera une montre écran, pratiquement sans bordure, mais on va en reparler c'est surtout du coup le bracelet qui va changer de couleur. Et il semblerait que la technologie utilisée pour changer, hein, pour enlever un bracelet, soit une technologie de la marque. Donc, pas de quick release. Il faudra donc acheter des bracelets spécifiques pour avoir différentes couleurs. Un peu comme Apple le fait. Ça permet du coup de vendre plus d'accessoires que si c'est du quick release. Et c'est aussi ce que fait Fitbit. Bien entendu, après, on retrouvera des marques euh, un peu blanches, des constructeurs un peu asiatiques qui vont faire des bracelets qui seront adaptés. Mais voilà, c'est une des stratégies aussi de Google là-dessus. Je vous évoquer. on aura un écran circulaire. On ne connaît pas vraiment encore la taille. On peut imaginer pour que ça aille à tout le monde d'avoir une 44 mm. Cet écran circulaire semblerait être vraiment lisse et borderless avec des inclinaisons tout autour pour vraiment avoir l'impression d'avoir seulement un écran sans châssis on retrouvera un bouton sur le côté droit de la montre qui nous permettra de naviguer dans la montre bien entendu, ce serait un bouton couronne qui nous permettra de zoomer, dézoomer et certainement avec un appui spécial on pourra parler à Google Assistant le design c'est ça, c'est simple, c'est minimaliste alors qu'est-ce que l'on sait de ce qu'il y aura à l'intérieur Je vous le disais, on aura un système d'exploitation qui nous permettra d'avoir Google Assistant parce que on aura un système d'exploitation Google, on aura du Wear OS 3 pur quand je dis pur, c'est que tous les autres constructeurs utilisent des surcouches avec leurs applications. Samsung a sa surcouche One UI Mobvoi a sa surcouche Tic bref là on aura que du Wear OS ça permettra à Google de pousser des fonctionnalités plus avancées peut-être pour les applications Google et ça permettra d'avoir un avantage là-dessus personnellement j'espère que Google améliorera aussi les applications smartphone parce que quand on voit Google Fit par rapport à des applications je sais pas de santé, de suivi de sport qu'on peut retrouver chez Samsung ou chez Garmin etc et eh bah ben, on est encore loin derrière donc j'espère que toutes les équipes de Google essayent de développer et d'améliorer tout ce qui est l'écosystème des applications qui seront liées à cette montre. Point de vue OS Smartwatch, je ne me fais pas trop de soucis, on connaît le savoir-faire de Google hein, avec Wear OS depuis des années, mais point de vue applications mobiles qui seront connectées à la montre, qui vont recueillir les, les, les informations de santé et de sport, et eh bah ben, il y a quand même une amélioration à se faire, et c'est là que le rachat de Fitbit va permettre peut-être d'améliorer ça, car oui, Fitbit a un savoir-faire et a des applications hyper complètes côté suivi de santé, côté de sport, même si ils nous embête un petit peu avec leur premium depuis un ou deux ans. Mais peut-être que Google, du coup, va reprendre tout ce qui se fait de bien sur les applications Fitbit pour améliorer son application Google Fit. Et même, il semblerait qu'on retrouve quelques cadrans un petit peu similaires aux cadrans Fitbit, comme le montrent certaines rumeurs et certaines images que je vous affiche qui se trouvent un petit peu dans les leaks. Mais alors, est-ce que, point de vue capteur, on aurait les mêmes capteurs que sur Fitbit et ben ça, on se pose la question. Car oui, Fitbit est une des marques qui intègre des capteurs de santé aussi les plus poussés sur la Fitbit sens on a beaucoup de capteurs on a un ECG on a le capteur scan AED qui va permettre de détecter l'activité électrodermale on a un capteur de température cutanée on a bien entendu un capteur de fréquence cardiaque le gps intégré un capteur de spo2 bref on a tout ce qui se fait côté santé de mieux au niveau des capteurs des montres connectées alors est ce que tout cela arrivera aussi sur la pixel watch et eh ben je l'espère ça me ferait bizarre de voir une sortie tant attendue une pixel watch sans ECG alors que l'apple watch et la samsung galaxy watch l'ont je m'attends donc à une avalanche de capteurs de santé pour un prix très intéressant. On sait qu'avec la gamme Pixel, Google aime bien proposer des produits haut de gamme avec des prix un petit peu en dessous des concurrents. Donc je m'attends à une montre aux alentours de 250-350 euros. Un petit peu comme l'a fait Samsung avec sa Galaxy Watch 4. Donc à voir. En tout cas les amis, toutes les informations se précisent. J'ai hâte de voir si elle sort vraiment cette année. Mais je le sens bien hein, parce que là, il va falloir commencer à attaquer le marché. Sinon, ça va être trop tard pour Google. Merci d'avoir regardé cette vidéo. En attendant la prochaine vidéo, vivez à fond, vivez high tech. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre la petite cloche de notification. Je pense que cette année sera, comme l'année dernière, comme la fin de l'année dernière, une année haute en smartwatch. Je suis prêt à toutes les tester. En attendant, merci encore et à bientôt sur ma chaîne.